Euh, oui, une relation particulière. Euh, Dino Buzzati, je l'ai découvert quand j'avais 17 ans, naturellement en lisant Le désert des tartares. Et puis, euh, récemment, ben, j'ai euh, été amené à travaillé sur un sujet pour la télévision italienne, euh, sur les correspondants de guerre du Corriere della Sera pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y avait Dino Buzzati. Et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur lui, et de donc de me renseigner. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à vouloir écrire un livre. Euh, sur euh, sa dernière enquête sur les dernières années de sa vie euh, quand j'ai commencé à travailler sur Buzzati, mon dieu je ne savais pas trop qui était dino Buzzati. je connaissais son œuvre, mais pas sa vie c'est ce qui arrive la plupart du temps et je me suis aperçu qu'en plus d'être un immense écrivain un romancier c'était un très grand peintre un très grand dessinateur qu'il avait été également un très grand alpiniste puisque c'est la passion de sa vie l'alpinisme dans les dolomites et qu'il a été sur tout, par dessus tout un immense journaliste journaliste qui a commencé très jeune au Corriere de la serra et qui a jusqu'à jusqu'à sa mort a, a, a tenu la plume pour ce journal et c'est toutes les facettes de, de ce de ce but là de ce personnage qui me l'a rendu si attachant et qui m'a fait découvrir au fond que c'était l'un des artistes et eh bien les plus importants du 20e siècle euh, le genre de Buzzati, qui est un genre fantastique, qui est un genre euh, à la limite entre réel et entre le rêve et la réalité et euh, j'avais d'abord commencé par écrire une petite nouvelle qui s'appelait L'immeuble, euh, qui parlait d'une étrange histoire de pétrifié, de gens qui se réveillent un beau matin comme ça, pétrifiés dans un immeuble et euh, en le faisant lire à des amis, ils m'avaient dit on dirait du Dino Buzzati et je me suis dit, bah, je, vais, je vais en faire l'enquête de mon livre, mais en fait tous mes livres sont un peu des enfants du hasard, je calcule jamais euh, un livre, je ne sais jamais trop sur quoi je vais écrire c'est plutôt le livre qui vient à moi, comme ça, par hasard, et euh, j'aime beaucoup cet exercice de biographie romancée. D'abord, parce qu'avant d'être un écrivain, je suis un lecteur, et parce que, aussi, à travers euh, certains portraits, je suis euh, quelqu'un d'assez pudique, j'arrive à me à me décrire moi-même, j'arrive à, à parler de moi à travers les autres. Voilà, C'est pour cette raison que euh, les auteurs sont mes grands amis en réalité dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, mes amis ce sont les auteurs, ce sont les écrivains. Et j'arrive à traduire à la fois euh, mon admiration, mon amitié pour les auteurs et en même temps des choses plus personnelles que j'arrive à faire passer par, à travers le filtre de la biographie.